<rire> bonjour, je suis Aurore, coach Ouh. en orthographe Oui, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore Alors aujourd'hui bah, dans ma sûr, petite leçon, avec le avec subjonctif Ah mais je te propose, c'est qu'on se voie euh... Jean-Jacques, on ne dit pas, il faut qu'on se voie oui. On dit, il faut que l'on se voie V-O-I-E, c'est du subjonctif, pas de T, mais pas voie non plus, ça ne se fait pas qui d'abord là, au téléphone Ah ça c'est ma mère, c'est son anniversaire donc, euh... Ah c'est son anniversaire, oh, oui. ah, très bien, mais je lui souhaiter son anniversaire Très bien. Oui, non Oui, je préfère pas parce qu'elle est pas commode euh... oui, Mais je ne suis pas commode non plus Non, non, non, non, ne pas ça, non non, non, non, non, Bonjour madame, je suis Aurore, la coach en orthographe de Jean-Jacques oui. Vous appelez en plus une petite leçon. Oui Oui Oui Oui, non mais c'est-à-dire qu'on a déjà pas beaucoup Excusez-vous oui. Non, non j'aurais pas dû, je... Je, je m'emporte parfois, je... racontez pas votre vie non plus, je pas Je... Bien cordialement, au revoir madame Oui, oui. Ouais, je d'accord avec toi. Je lui dirai, je lui dirai. Bon anniversaire, maman. Allez, je te laisse. Et vous direz quoi Vous direz quoi Qu'est-ce qu'elle a dit Après la leçon, c'est mieux. Allez, ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, Aurore. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir. Bon, bah, elle a dit. Bah Elle a dit Bah, elle veut vous voir. Quoi Elle veut me voir Quand Bah, là, elle arrive. Quoi Allez vous cachez, Bon, allez vous cachez, je vais essayer de vous planquer, mais